Bonjour Abdou Cham. Bonjour madame. Abdou Cham, vous faites partie du Parti démocratique sénégalais, vice-président de la commission à communication. Alors, comment se porte le Parti démocratique sénégalais Eh bien, le Parti démocratique sénégalais se porte très bien. Là, comme vous le voyez, nous avons lancé une campagne d'inscription qui a été initiée par notre candidat Karim Wan, qui nous a instruit que chaque oui. citoyen et chaque militants puissent inscrire au moins 10, 10 nouveaux lecteurs. Et là, la campagne va son plein. On s'organise dans nos différentes collectivités, dans nos différentes villes, dans nos campagnes. Et j'avoue que les choses se passent de manière extraordinaire. Et celui sur le gâteau, hier vous avez vu, oui. le président Karimad lui-même s'est rendu en Turquie pour s'inscrire, pour montrer la voix aux autres. Et donc tout cela, euh, nous une rampe euh, de lancement pour 2020. Donc, votre candidat naturel, le candidat naturel du Parti démocratique sénégalais, s'est inscrit sur les listes électorales. Alors, quel est le, le message que Karim Wad veut passer? Par, euh, voilà. Mais en fait, Karim Wad, il, il, il veut simplement dire aux Sénégalais qu'il est prêt, euh, qu'il qu qu qu qu qu a, qu a commencé. Euh, là, où il faut commencer. Il s'est inscrit aujourd'hui nous sommes en train de nous organiser dans nos différentes sections mmh. euh, nous allons monter nos fédérations et nous allons en congrès et Karim Wade sera naturellement avec nous euh, pour qu'on puissions l'investir de manière démocratique et donc Karim Wade aujourd'hui le message qu'il veut lancer au Sénégalais c'est lui qui pourra rassembler le peuple qui a été divisé qui a été, euh, pendant longtemps euh, les uns et les autres ont été mis à dos à dos, à dos. Et le peuple, aujourd'hui, nous avons, nous avons depuis 3-4 ans, euh, le pays euh, traverse beaucoup de difficultés. Et C'est le candidat Kariwad qui pourra réunir euh, tous ces Sénégalais pour les amener vers un avenir meilleur. Dieu. Et comme vous le savez, nous, nous, nous connaissons ce pays, nous avons eu à gérer ce pays, nous avons fait de très bonnes choses. Il y a eu des choses que nous devons corriger, nous connaissons ce que nous devons faire. Et Je pense que Kariwad aujourd'hui a toute l'expérience. Il faudra ramener ce pays vers l'avant. Donc nous, c'est ce que nous voulons lancer aux Sénégalais. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans des diatribes, dans des, euh, dans des guerres, dans des, dans des manifestations pour brûler le pays. Nous voulons construire ce pays. Et c'est pourquoi nous lançons, on appelle à tous les Sénégalais, de tous bords, que nous puissions se regrouper autour du président Wan. Parce qu'aujourd'hui, lui, en tout cas, il pourra rassembler les Sénégalais vers l'essentiel. Euh, le retour temps attendu de Karima Isawad, c'est pour euh, quand exactement Parce que l'élection présidentielle, c'est dans quelques mois. Ah oui, c'est bientôt. Hein. Oui. Nous, aujourd'hui, comme je vous ai dit, hein, nous, avons, nous avons déjà terminé euh, d'installer beaucoup euh, de nos sections. Vous avez certainement suivi euh, le montage de nos secteurs dans les différentes villes. Euh, aujourd'hui, nous avons presque terminé euh, l'installation des sections. Aujourd'hui, nous allons démarrer l'installation des fédérations. Ça, c'est vraiment l'achèvement du processus euh, pour aller vers le Congrès. Oui. Et le Congrès, c'est le Congrès qui doit investir le président Karimouat. Et euh, naturellement, il sera là avec nous. Donc, le retour au, au nous, Sénégal, le retour au Sénégal ici. Euh, il, sera, il sera là avec nous. Et ça, je vous dis, eh, ce ne sera, sera, sera, sera pas longtemps. Les Sénégalais le verront ici. À quelques mois, il sera avec nous pour que nous puissions organiser notre Congrès et faire une tournée au niveau national. Mais l'éligibilité de, de Karim Aissavad pose toujours un problème. Euh, le Parti démocratique sénégalais euh, donc, demande l'amnistie ou la révision du procès En fait, l'éligibilité le, le, le, le, le, le, le de président Aissavad pose toujours Souvenez bien qu'en en 2018, Karimouad s'est inscrit, mais il a été soucelé d'élite lutte par l'administration sous prétexte des articles L29 et L30 du code électoral actuel. Parce qu'en fait, le président Macky Sall avait modifié le code électoral, surtout l'article L57, et il avait ajouté un mot électeur, tout Sénégalais électeur. Auparavant, c'était tout Sénégalais. Et le président Macky Sall pour exclure Karimouad, il avait modifié tout le code électoral. Et aujourd'hui, quand vous révisitez encore le corps électoral, et tous les constituants de le connaissent, tous les gens de droit le savent, l'article l 29 30 en tout cas pour ce qui concerne Karim qui a été condamné ni par corruption, ni par trafic, de, de, de, de, de, de, de, de, ni par trafic ou par viol ou autre chose, il a été condamné par euh, un régime illicite. Et pour ce type de délit, aujourd'hui, après 5 ans, en tout cas, vous, tu peux s'inscrire sur les. les, les donc aujourd'hui, nous, on est extrêmement à l'aise par rapport à ce, à ce, à ce débat. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle nous avons toujours dit que nous n'avons pas besoin de, de nous dynamiser. Nous avons besoin oui. d'une révision et que la révision a été édictée par, euh, la, euh, par, par les organisations internationales. Oui. Et donc, nous réclamons cette révision, mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui blancs comme neige et on peut s'inscrire euh, sur les listes électorales. Donc, vous voulez dire, euh, Abdou Tcham, euh, que sans la révision du procès, sans l'amnésie, euh, Karim Wade peut bel et bien être candidat, voilà, éligible pour l'élection présidentielle de 2024 Je renvoie tous vos auditeurs oui. aux articles L29 et L30 de, de, du Code électoral et je aujourd'hui, en tout cas pour nous, le PDS, nous savons depuis août 2020, que Karim Wade peut s'inscrire sur, sur la Et ça, les avocats, en son temps, avaient communiqué dessus. Et aujourd'hui, nous, nous, depuis lors, nous savons et nous connaissons que le Karim Wade est candidat. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous savez, Karim Wade est devenu aussi un de tous les, tous, tous, les, tous les opposants au Sénégal. Euh, tous, tous, tous, tous les opposants qui sortent attaquent pour le président Blay mais en l'aide de mire Karim Wade Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui... Si nous regardons aujourd'hui l'ensemble des candidats, aujourd'hui Karim Wade sort du lot par son expérience, par ses relations, par son éducation, par sa connaissance du monde, mais aussi et surtout aujourd'hui par ce qu'il peut rassembler les Sénégalais. C'est un médecin, c'est quelqu'un qui peut rassembler tous les Sénégalais, il n'y a pas de combo, c'est quelqu'un qui peut en tout cas réunir tous les Sénégalais vers l'essentiel. -Sé d'ailleurs C'est pour laquelle... Et tous les, jours, nous, nous, tous les jours, je vous dis, hein, madame, tous les jours, oui. euh, des Sénégalais viennent nous voir pour adhérer au parti, viennent nous voir, en tout cas, pour revenir au Parti démocratique sénégalais. D'accord. Et le PDS n'a pas un autre plan à part Karim Maïsouad et non, c'est le maire d'entre Nous, oui. nous l'avons dit. Et nous, nous, et nous il faut quand même Dieu. un plan B si, la, si sa candidature est rejetée ou bien. Non, Karewa, sa candidature ne peut pas être rejetée. Aujourd'hui, il, il faut se référer en tout cas au, au, au, en 2019. Pourquoi Karimouad, sa candidature a été rejetée et Il n'était pas inscrit. Oui. C'était le, le seul motif qui a été donné par, par la, la, la, la, la Cour. Oui. Donc aujourd'hui, euh, ce motif aujourd'hui est réglé. Donc Caribouade aujourd'hui peut s'inscrire et il sera candidat. Donc nous donnons rendez-vous aux Sénégalais oui. dans quelques mois pour leur partager avec eux notre programme. Qu'est-ce que nous voulons faire pour le Sénégal Qu'est-ce que nous voulons faire pour ces jeunes Sénégalais qui bravent les mers pour aller en Europe Qu'est-ce que nous voulons faire pour tous ces paysans, chaque année, qui courent derrière des semences certifiées derrière de, de, de, de l'engrais. Qu'est-ce que nous proposons à ces pêcheurs qui souffrent aujourd'hui Qu'est-ce que nous proposons à ces milliers de Sénégalais qui sortent euh, du marché, sur le marché de l'emploi et qui ne trouvent pas du travail Voilà ce que nous allons, voulons proposer aux Sénégalais. Nous, nous, nous appelons tous les acteurs sur ce débat. Ce débat du le Sénégal, le développement du Sénégal. Que pensez-vous, Abdou Thiam de la plateforme dite de lutte des forces vives de la nation, ou F24, lancée par des partis politiques d'opposition, euh, des organisations de la société civile, des syndicats ou personnalités indépendantes Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement F24 Oui, nous, nous sommes dans un pays démocratique. Chacun a le droit de, de, de, de, de, de mettre en place une organisation. Euh, je pense que ce qui est important simplement, c'est que nous, en tout cas au Parti démocratique sénégalais, nous avons en tout cas dit à son temps que nous ne pouvons pas blanchir des personnalités, des personnes, des responsables qui ont en tout cas installé ce Sénégal dans ce climat euh, antidémocratique. Qui ont bafoué la justice, qui ont bafoué les libertés, on ne peut pas les blanchir. Donc, vous comprenez notre, notre, notre position aujourd'hui par rapport à tout cela. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, pendant dix ans, des gens qui ont tout euh, fait pour euh, anéantir des candidats, qui ont tout fait pour saper la démocratie, et aujourd'hui, ces gens et les blanchir. Voilà la position, le principe pour le Parti démocratique sénégalais. Nous pensons que le président Macky Sall a échoué sur le plan immatériel, sur le bilan immatériel, et il n'était pas seul, il était avec l'équipe. Toutes ces personnes qui sont dans cette équipe, nous ne pouvons pas aujourd'hui partager un banc pour discuter de la Le Sénégal. Vous refusez d'intégrer ce mouvement F24 à cause de, de Mimi Touré ou bien Non, nous ne refusons pas d'intégrer le mouvement. Nous, nous nous posons un problème de principe simplement, globalement. Oui, oui. Nous avons dit oui. que ce pays, depuis 2012 jusqu'en 2023 aujourd'hui, les Sénégalais ont constaté un recul démocratique. Les Sénégalais ont constaté que les libertés ont été pas fui. Les Sénégalais ont constaté que la démocratie a été vraiment établie. Donc tout cela, nous pensons que c'est ce régime-là du président Maxel qui est la cause. Et le président Maxel, il est avec une équipe. Donc toutes ces personnes qui ont participé aujourd'hui à mettre en mal notre démocratie, qui ont participé à mettre en mal notre, notre, la liberté, qui ont participé à mettre en mal aujourd'hui euh, les marches. Tout ça, ces personnes-là ne peuvent pas aujourd'hui être branchées comme ça. Nous ne sommes pas d'accord. Nous, nous voulons une autre manière de faire la politique. Nous pensons que les Sénégalais, en tout cas, nous attendent sur notre volet de faire la politique. Nous ne pouvons pas aujourd'hui changer de camp pour être VH. Donc, donc et là, c'est là où vraiment nous appelons tous les acteurs politiques aujourd'hui à être conséquents par rapport à nos actes. Nous ne pouvons pas combattre ce régime pendant 12 ans et aujourd'hui accepter de, de, de, de partager le banc avec des gens qui ont été au cœur du système, qui ont été le bras armé du président Maxal. Rappelez-vous simplement, il y a quelques mois, oui. ces personnes-là, c'est eux qui dirigeaient l'élite de, de Benepo c'est eux qui attaquaient les positions, c'est eux qui euh, interditaient les manifestations. Donc... Vous comprenez comment nous allons discuter avec ces gens-là qui avaient tout interdit dans ce pays-là. Donc euh, voilà la position du Parti démocratique sénégalais. Nous sommes pour l'opposition. Nous sommes pour une organisation qui regroupe l'ensemble des partis de l'opposition et des partis de la société. civile. Nous sommes pour euh, la non-participation du président Maxel pour mon troisième mandat mais nous ne sommes pas d'accord pour blanchir les responsables de, de l'affaire. Une autre question, Abdou Cham. est-ce que euh, le PDS serait euh, d'accord pour une euh, troisième candidature du président Macky Sall Le président Macky Sall n'a oui. pas droit à, à, à une troisième candidature. Rappelez-vous, nous l'avons toujours dit, le président Blywad a été élu sur la base de la Constitution 1960. Et les gens qui font toujours un amalgame. Entre le président Macky Sall et le président, ce pas la même chose. Le président, quand il arrivé au pouvoir, il n'y avait pas de limitation des mandats. Tandis que le président Macky a été élu sur la base de la constitution de 2001 qui a été, il y avait limité les mandats. Donc le président Macky n'a pas droit à un troisième mandat. Donc sur cette question, nous nous sommes extrêmement à l'aise. Et nous demandons, c'est pourquoi d'ailleurs nous, nous lançons un appel à toutes ces autorités qui sont avec le Président Maxa sur leurs responsabilités. Et aujourd'hui, je pense que nous l'avons toujours dit, en tout cas, l'arbre des, des privilèges ne doit pas, en tout cas, en tout cas ne doit pas euh, en tout cas, cacher euh, la forêt des responsabilités. Donc, tous, qui sont responsables demain de tout ce qui peut arriver dans ce pays. Et ce ne sera pas seulement le Président Maxa, mais toutes les personnes, toutes les autorités qui sont avec eux, qui sont avec lui, sont aussi responsables de ce qui arrivera dans ce pays. Donc, c'est pourquoi nous les lançons un appel pour, pour qu'ils puissent, en tout cas aujourd'hui, euh, appeler le président Maxel euh, à la sagesse, parce qu'il y a une vie après la présidence. Le président Maxel, il est jeune, il a autre chose à faire. Donc, nous pensons qu'il peut sortir par la grande porte. Il n'est pas trop tard. Euh, monsieur Thiam, votre avis sur les nombreuses arrestations, la chasse à l'opposition, qu'est-ce que vous pensez de ça mais c'est totalement normal. Hein. Nous, nous pensons que dans une démocratie, euh, dans arrêter dans une, une, une, une, une personne, arrêter un homme politique, ça doit être l'exception. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, euh, ça devient la règle. Et ça, quand même, je pense que c'est là où le pacte démocratique est complètement solidaire à, tout, à toutes ces personnes qui sont arrêtées. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous, nous avons géré ce pays. Et nous avons, le président Ablaïwad a été tête de tous les noms d'oiseaux. Mais nous, le président Ablaï est un démocrate. Il a toujours laissé des marches, il a, organisé, il, a, il a pu permettre le, des, des manifestations jusque devant les palais de l'Assemblée nationale. Mais ça, il faut être un démocrate pour le faire. Aujourd'hui, nous constatons, et tout le monde le constate, que le président Maxa n'est pas un démocrate. C'est pourquoi aujourd'hui, l'opposition est misélée. Et donc, c'est pour moi, pour ces points, en tout cas, nous devons tous nous, nous réunir, et, et, tout, tous les partis politiques, pour que tous les prisonniers politiques puissent être libérés. Nous sommes dans un pays de droit. Ces gens-là ne sont pas des bandits, des, des, des, des, des, des c'est des hommes politiques et des, c est, c est, c est, ils donnent des opinions. On ne peut pas enfermer une personne parce qu'elle a donné a une opinion. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que je puisse revenir à la. À la, à, la, à la normale et accepter les contradictions. D'accord, Abdou Tiam, je vous <rire> remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous faites partie du Parti démocratique, démocratique. sénégalais, vice-président de la commission communication du Parti démocratique sénégalais. Merci beaucoup, Monsieur Tiam.